Michel-Maxime vient de Suisse et habite euh, très loin de Fribourg, entre Lausanne et Fribourg, je crois. Lausanne et Genève. Non, entre Lausanne et Genève, pardon. Mmh. La... Il est sociologue de formation, il a été journaliste et il est actuellement éco-théologien dans la tradition chrétienne orthodoxe. Il travaille comme responsable du laboratoire de la transition intérieure dans une ONG protestante qui s'appelle « Pain pour le prochain ». NG Suisse, comparable au Secours catholique, si je ne me trompe pas. C'est un peu une famille, même famille. Il est co de collection aux Fondations écologiques, aux éditions Labor et de Fides, collection dans laquelle se trouve notre livre. Et il est fondateur et animateur du réseau Trilogie. Qui met en dialogue les traditions spirituelles et les grands enjeux de notre temps. Il est auteur de plusieurs ouvrages. La terre comme soi-même, en 2012. Soigner l'esprit, guérir la terre, introduction à l'éco-psychologie, en 2015. Et éco-psychologie, retrouver notre lien avec la terre, en 2017. Y en a-t-il un plus récent que tu ne Éco-spiritualité Éco à. C'est Jouvence. voilà. Donc, tu as 30 minutes pour nous euh, dire ton sentiment sur cet ouvrage. Je regarde pas un montre à l'avance de 10 minutes. Oui. <rire> pour le sentiment d'avoir toujours du temps. Bonjour. Merci, merci Fabien, merci de cette invitation. C'est vraiment euh, de m'avoir exprimé cette gratitude et puis, et puis cette joie d'être euh, aujourd'hui à ce colloque. Ce n'est pas euh, tous les jours que quand on sort un livre, on a droit à une journée d'études pour le pour le valoriser. Et puis, c'est vrai que ma présence, c'est aussi une manière de, envie de dire d'honorer un compagnonnage maintenant de, je ne sais pas combien d'années, avec, avec Fabien et son équipe et différents autres auteurs, comme, comme Jean-Jacques, qui est, qui est présent. Alors, effectivement, au nom de quoi je parle, tu l'as dit, voilà, ces différentes casquettes, et, ça, et en fait, je ne vais pas seulement parler en tant que, que chercheur... Le, d'écothéologie dans un racine orthodoxe, mais aussi en tant que effectivement directeur de cette collection, mais aussi de en fait responsable de ce laboratoire de transition intérieure. Donc en fait, c'est ce un laboratoire qui travaille sur les dimensions intérieures de la transition écologique, qui sont souvent des dimensions qui sont oubliées dans ce grand enjeu qu'est la transition écologique. Et donc cette manière de comment on fait passer euh, « Le message de la tête au cœur et du cœur aux mains euh, ». Alors, j'ai commencé avec plutôt la casquette de euh, co-directeur de la collection, avec une euh, très rapide, euh, j'aurais envie de dire, appréciation générale sur l'ouvrage. Alors, c'est vrai que euh, je suis très, très heureux de cette publication. Nous sommes très heureux de cette publication. Euh, je crois qu'il y a vraiment toute sa place dans cette euh, collection, « Fondation écologique ». C'est vraiment un ensemble très riche, un ensemble cohérent. Et je crois que ça n'a pas vraiment d'équivalent pour le moment dans le paysage éditorial francophone. Et c'est vraiment, il y a toute une série d'apports très substantiels à la théologie de la création comme fondement, source pour, une, pour un engagement écologique dans la tradition, non seulement catholique, mais chrétienne au sens large. La perspective que tu as esquissée, que je ne pas rappelée, est vraiment pour nous tout à fait pertinente. C'est vrai que ce n'était pas possible de faire un travail exhaustif. Euh, moi, je, je soulignerais aussi euh, très souvent le sens remarquable de la synthèse de ces différents, de ces différents chapitres. Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est qu'il y a un vrai sens aussi, une dose, qui aurait d'ailleurs pu être encore plus forte, d'autocritique. Et je crois qu'il que y a une dose d'autocritique, c'est très important, je crois, qu'aujourd'hui, après tout le débat qu'il y a eu suite à l'article de Lynn White sur la responsabilité de la tradition juive mais en particulier chrétienne par rapport à la, à la destruction de la nature d'avoir, oui, un regard un regard critique sur la tradition sur ses manques, sur ses dimensions peut-être moins ou peu et écologiques et puis aussi sur l'écart qu'il y a qu'il y a eu et qu'il y a encore entre d'un côté effectivement la pourrait dire, toute la théologie, toute la substance de la révélation, mais ensuite la manière dont elle a été reçue, vécue, interprétée par, par l'Église et par, par les chrétiens. Et puis aussi cet écart entre, on parle des textes qui proviennent de la hiérarchie, comme, comme la aussi, et en fait l'insuffisante prise en compte et mise en œuvre de ces textes sur le terrain, dans la vie très concrète à la fois des paroisses et de la vie quotidienne des, des fidèles aussi très apprécié le fait d'avoir ouvert la théologie sur ces dimensions spirituelles, euh, qui est vraiment euh, essentielle pour justement faire passer de la tête au cœur. Ça, je crois que c'est vraiment une dimension euh, absolument fondamentale, et je crois qu'aujourd'hui on ne peut plus faire vraiment de théologie pure sans avoir ces prolongements, ces dimensions d'incarnation dans une spiritualité vécue. Et puis finalement, euh, dernier point d'appréciation euh, très positif, euh, c'est que je crois que c'était un vrai défi de réaliser cet ouvrage et qu'il apparaisse comme un livre en soi, c'est-à-dire que et pas simplement comme une forme d'acte de colloque ou comme un ensemble parfois un peu disparate de textes, c'est souvent le problème des livres collectifs que les éditeurs n'aiment pas beaucoup parce que ça se vend très mal. Et là, en fait, et eh bien grâce en particulier au travail remarquable, au travail rédactionnel remarquable de Fabien qui a vraiment fait ce, ce, vraiment toute cette œuvre de lissage, cette œuvre d'uniformisation du style, et aussi de créer tous ces enchaînements entre les chapitres, on a effectivement un livre, un vrai livre, qui est écrit à plusieurs mains, mais on n'est pas du tout dans une dimension hétéroclite, tout disparate. Et ça, je crois que c'est quand même une performance qui est à qui est à relever. Et là, j'aimerais aussi euh, souligner euh, et remercier euh, tous les auteurs qui ont un peu sacrifié de leur ego du coup, puisqu'ils n'apparaissent pas véritablement sur la couverture, en tout cas en première, euh, et qu'ils mis comme auteur des, des chapitres. Voilà. Et puis, ça m'a frappé maintenant dans la vidéo, c'est très bien qu'il y ait quand même quelques auteurs féminines, parce que c'est vrai que euh, souvent, c'est pas forcément toujours très, très présent dans la réflexion écologique et spirituelle, et théologique en particulier. Quelques points rapides. Alors, évidemment, c'est court, euh, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais plutôt donner comme ça un peu, euh, disons, des impulsions, des impulsions par rapport à cet ouvrage, et puis je vais les structurer en trois moments. Plutôt un moment où ça va être un peu des résonances, alors là, ça va plutôt être l'éco-théologien euh, de Racine-Orthodoxe qui va parler, il y aura ensuite un deuxième moment, peut-être plus de l'ordre du questionnement, du questionnement critique, avec peut-être ce qui m'apparaissent comme des manques ou des points problématiques dans ce qui est présenté. Et puis finalement, euh, des ouvertures des ouvertures sur euh, voilà, quels seraient les pas à effectuer pour aller plus loin et pour aller au-delà de, de ce qui est présenté. Les résonances. Alors, un premier point, pour moi essentiel, et d'ailleurs il ne figure pas dans la petite vidéo que vous avez vue, c'est la place qui est donnée dans cet ouvrage au panenthéisme. Panenthéisme, mot bon, peut-être un peu barbare, mais pan-enceos, c'est cette doctrine de, en fait, tout en Dieu et Dieu en tout, qui n'est pas du panthéisme parce que si. Tout est en Dieu, tout n'est pas divin, n'est pas Dieu par essence. Et si Dieu est en tout, eh bien Dieu ne se confond pas avec, avec ce tout. Euh, et le panthéisme, tu as parlé dans la vidéo de toute ce, cette tradition de la création qui manifeste la gloire de Dieu donc on pourrait dire que c'est cette tradition théophanique, de manifestation, de reflet, de miroir de Dieu, de sa beauté, de sa générosité, eh bien je pense que le pananthéisme permet de faire un pas de plus et d'aller plus loin encore. Parce que le pananthéisme, c'est vraiment, comme le dit le pape François, d'ailleurs en citant les évêques du Brésil dans l'encyclique, il dit au moment donné, eh bien la création n'est pas simplement la manifestation de Dieu, elle est le lieu de sa présence le lieu de sa, de sa présence. Et présence en particulier par son esprit vivifiant qui nous appelle à une relation avec, avec lui. Alors je suis très, très touché euh, qu'on que ait donné cette place au panthéisme parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas encore véritablement bien intégré dans la tradition catholique, qui représente souvent un défi parce que immédiatement, ça suscite des grands débats, justement, sur la peur d'un retour du palais, du paganisme, d'une forme de divinisation, ou sacralisation de la nature. Donc, il y a très, très vite des réactions. Je trouve que c'est très très important d'avoir mis ça en évidence. Et, et, et ça me touche aussi parce que, en fait, le panenthéisme est certainement une des caractéristiques de l'approche orthodoxe de la question écologique et de la création. C'est vraiment au cœur de notre approche théologique. Et, et il y a d'ailleurs, et dans la tradition orthodoxe, eh bien, euh, elle est, le panthéisme, est en particulier exprimé par euh, ce qu'on appelle la théologie des énergies divines, ou théologie des énergies incrées, qui a ses racines dans toute la tradition patristique et qui a, qui a été synthétisée au XIVe siècle par un grand théologien byzantin, un grand saint théologien byzantin qui s'appelle Grégoire Palamas. Et Grégoire Palamas a, Palama a cette vision de la création comme un, en fait, un gigantesque buisson ardent buisson ardent qui en fait ira, qui rayonne, irradie euh, dans toute la création des énergies divines euh, et en fait qui, qui justement anime et habite toute la, toute la création. c'est intéressant que on a quand même des traces de cette théologie des énergies divines dans le livre en particulier à travers le chapitre de Hildegard de, de Bingham avec sa viridita, cette, cette verdeur en fait qui est vraiment cette, cette, cette puissance de, de, du souffle, de l'esprit et puis on pourrait dire qu'il y a une forme aussi de de panenthéisme chez Teilhard de Chardin, avec cette vision justement de, de la création qui serait comme habitée par un feu, un feu christique qui l'illuminerait de, de l'intérieur. Alors, pourquoi je souligne cette dimension du panenthéisme Eh bien, parce que je crois qu'elle est particulièrement importante et actuelle, pour différentes raisons. Alors la première, c'est qu'au niveau théologique, euh, je pense que toute euh, tradition chrétienne, en particulier en Occident, eh bien euh, a d'une certaine manière un peu euh, alors à la fois en respectant cette distinction qui est une distinction fondamentale entre ce qui est de l'ordre de l'incré, c'est-à-dire du divin, de l'essence divine et du créé. Donc il y a vraiment cette distinction fondamentale à garder entre le, entre le divin, le Dieu créateur et sa création. Et eh bien parfois, cette cette distinction s'est transformée en séparation. Et le panthéisme permet, tout en gardant euh, cette distinction fondamentale, eh d'aller au-delà de, de la séparation, mais au contraire, de montrer l'unité profonde entre Dieu et, et sa création, entre le créé et l'incréé. Et donc, ça permet de redonner, on pourrait dire, une forme de dimension sacrée à la nature, mais sans la divinité. Ça c'est un premier point qui me paraît vraiment très très prometteur et très intéressant. Deuxième point, et eh bien c'est que ça renforce encore ce qui est très présent dans le livre, c'est souligné à plusieurs reprises, la valeur intrinsèque de toutes les créatures, c'est-à-dire valeur en soi, indépendamment de leur utilité pour l'être humain. Troisième élément important, et eh bien c'est que je crois que, et je, je l'expérimente moi-même, c'est que le panthéisme est, est porteur d'un potentiel de dialogue absolument formidable, aussi bien avec les autres traditions spirituelles, pas seulement écuméniques, mais vraiment au niveau interreligieux, ainsi d'ailleurs qu'avec la science, qu il y a maintenant une série de colloques qui se passent sur justement panthéisme, physique quantique, etc. Donc enfin, là, je crois qu'il y a vraiment un extraordinaire potentiel de dialogue. Et puis le quatrième point qui est d'ailleurs relevé dans le livre, eh c'est que je pense qu'il y a là moyen vraiment de rejoindre la sensibilité de toute une partie de la population par rapport à l'écologie aujourd'hui. Et moi, je le vois avec notre laboratoire de transition intérieure où nous offrons des espaces d'expérimentation, des espaces de vécu, de, de recollection à la fois à la nature et à la dimension spirituelle de la nature. Eh c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes ne veulent pas simplement d'un discours mais veulent expérimenter quelque chose, veulent se reconnecter à la nature, veulent faire au fond une expérience, j'aurais presque envie de dire, de Dieu, à travers une, un lien profond avec la nature. Et, et là, c'est intéressant vraiment ce que dit le pape François, parce qu'à un moment donné, quand il parle de cette présence de Dieu dans la nature, il ajoute la découverte de cette présence, donc on pourrait traduire l'expérience de cette présence, et précisément ce qui va nourrir et permettre de développer des vertus écologiques. Et ça, c'est très intéressant de lire vraiment, il faut bien lire dans le, dans le bon sens. On n'a on a, on a pas du tout une approche morale ou éthique où on poserait d'abord un certain nombre de principes et de valeurs auxquels il faudrait se conformer, mais on a vraiment là l'appel à une expérience, et c'est de cette expérience qu'on va pouvoir nourrir ces grandes vertus écologiques que sont le respect, la gratitude, la, la responsabilité, l'émerveillement. Etc. Alors le panantéisme, il pose, il pose une grande question, et cette question, c'est la question du mode de connaissance. Parce que c'est bien beau de dire que voilà, Dieu est présent dans la nature, mais encore faut-il pouvoir le connaître. Encore, encore faut-il pouvoir le connaître, encore faut-il pouvoir en faire, en faire l'expérience. Et là, c'est vraiment tout l'enjeu, c'est la capacité de l'être humain, précisément, à, comme dit le pape François, trouver Dieu en toute chose. C'est-à-dire vraiment à entrer en relation expérientielle avec ce divin, comme dit le patriarche entre dans la tradition orthodoxe, à apprendre la langue divine mystérieusement cachée dans la nature. Alors, dans le livre, c'est là où, une certaine insatisfaction, mais qui est propre quand même à la tradition occidentale, c'est vrai que la modernité occidentale, vraiment érigé la rationalité, la raison comme l'organe suprême de la connaissance. Et euh, d'une certaine manière, j'aurais presque envie de dire que toute une tradition catholique, cas, telle qu'elle apparaît dans le livre, est le reflet de ça, et donc une forme de réductionnisme, vraiment, de l'être humain à un composé psychosomatique, la rationalité et la raison faisant mmh. partie de la psyché, avec, au fond, ce qui est absolument central, en tout cas dans la tradition orientale du christianisme, la tradition orthodoxe, qui est l'évacuation de cette troisième faculté, en plus du corps et de la psyché dont la raison fait partie, c'est l'esprit ou l'intellect spirituel. Ce que les pères grecs appellent le nous, dans la tradition latine on appelle ça l'intellectus par opposition à la ratio. Et c'est vrai qu'en tout cas, pour toute cette tradition-là, qui est en fait une tradition mystique, eh l'organe premier de la connaissance, c'est l'éveil et la culture de l'esprit du nous. Et là, je dirais que c'est ce qui va permettre aussi peut-être de, de sortir de tout ce débat, euh, dont le livre d'ailleurs fait, fait, fait écho sur toute la question de la théologie naturelle et de la capacité de l'être humain, par sa raison naturelle marquée ou pas par la corruption de la chute, de véritablement connaître Dieu à travers ses créatures. Donc là, vraiment l'appel à un autre mode de connaissance, fondé sur cet intellect spirituel, autre mode de connaissance, justement, qui est un mode de connaissance, non pas une connaissance sûre, mais une connaissance de, donc en fait une connaissance où on est avec ce qu'on a à connaître, dans un dépassement de la dualité entre un sujet qui connaît et un objet qui est à connaître, pour aller vraiment dans une connaissance par participation, par amour et par l'émerveillement. En lien avec le, le, le panenthéisme, euh, souligné aussi, et, et là je pense qu'il y a aussi tout un potentiel de développement, c'est euh, la mention à plusieurs reprises, justement, de cette dimension cosmique de l'incarnation, dimension cosmique du Christ, le Christ cosmique. Et là, alors, vraiment, je suis très très heureux qu'il y ait eu cette ouverture sur, en fait, voilà, ce dépassement finalement de toute une vision de l'incarnation comme c'est bien dans la vidéo, voilà, comme en fait plutôt réponse à la chute, avec toute cette théologie du rachat, euh, etc. Et justement aussi d'ouvrir sur une autre tradition théologique, qui est cette tradition plutôt de l'incarnation comme accomplissement, accomplissement d'un potentiel de divinisation. Alors c'est vrai que pour moi dans le livre, ça reste encore euh, tout ce chapitre assez finalement humano-centré, et j'aurais envie de dire, heureusement qu'avec Taylor de Chardin, on a une ouverture vers quelque chose où je envie de dire que cette dimension cosmique du christianisme est encore véritablement plus, plus affirmée. Et pourquoi je souligne ça Parce que je crois que c'est vraiment cette dimension cosmique du Christ, c'est vraiment une clé pour une écologie chrétienne. Une clé pour une écologie chrétienne qui est, qui est à, à développer, et d'ailleurs dont, dont les racines se trouvent dans... Dans, dans les épîtres, les épîtres de Paul, avec justement la, la, la vision de, du Christ qui réconcilie le ciel et la terre, dans l'épître euh, aux au Colossiens, et puis en fait toute cette vision de la récapitulation de tout le créé euh, dans, dans le Christ, qui vient justement plutôt de l'épître aux Éphésiens, et qui a été repris par toute une tradition théologique depuis Irénée de Lyon, au IIe siècle, juste on pourrait dire à Saint François, en passant en particulier par Saint Maxime le Confesseur au VIIe siècle. C'est Maxime, d'ailleurs, qui parle d'une triple incarnation ou triple incorporation du Verbe divin dans les Écritures, dans l'être humain à travers Marie et aussi dans la création tout entière. Alors là, il y a une question qui est posée à un moment donné dans le texte. Est-ce qu'il convient de privilégier cette vision qu'on appelle scottiste, parce que John Don Scott se trouve dans cette ou alors de plutôt euh, pas la privilégier par rapport à la perspective augustinienne du rachat et de la rédemption. Alors le livre, avec beaucoup de prudence, évidemment, beaucoup d'équilibre, dit non, il n'y a pas de raison, ça appartient, les deux appartiennent à la tradition catholique. Alors, je pense qu'on peut tout à fait dire oui, les deux appartiennent à la tradition catholique, mais peut-être qu'aujourd'hui, en fonction des enjeux, de la sensibilité du temps, il serait peut-être bien de privilégier cette veine-là, de en fait, l'incarnation comme véritablement accomplissement du potentiel de divinisation de la création. Petite remarque, je n'ai pas le temps de développer. J'ai été un peu surpris par rapport à ça, qu'il y ait si peu de place qui soit donnée à en fait, une théologie eucharistique de la, de la création et de l'écologie. On dit bien à un moment donné que en fait, l'eucharistie, c'est le, le lieu essentiel de, de, de, la, foi, de la foi chrétienne. Et c'est vrai que là aussi, alors on a bien la « messe sur le monde » de Télérale de Chardin qui est évoquée à un moment donné, mais c'est vrai qu'en tout cas pour la tradition orthodoxe, la dimension eucharistique, ou l'eucharistie est absolument centrale dans notre approche de l'écologie, de, de, de on parle d'ailleurs de l'homo eucharisticus comme peut-être le meilleur antidote à l'homo economicus, alors, je n'ai pas vraiment le temps de développer tout ça, sachant que cette dimension eucharistique, ce n'est pas simplement en termes de, de sacrement stricto sensu, mais c'est aussi plutôt en termes aussi de mode d'être, de mode d'être, justement, de cet être humain qui, dans la gratitude, dans la louange, reçoit cette création, la transforme, parce que ce n'est pas du tout quelque chose de passif, mais pour pouvoir ensuite la, la réoffrir à Dieu en action de grâce et la partager avec les autres. Donc là, il y a vraiment une, une, une magnifique vision qui est en fait tout un geste une, geste, une gestuelle intérieure à incarner dans le dans le quotidien. Et c'est vrai que je pense qu'il y a là un vrai enjeu pour les églises, c'est vraiment de revaloriser cette dimension euh, en fait cosmique des rites et de l'Eucharistie en particulier, parce que j'ai vraiment la conviction que et des célébrations, c'est-à-dire d'en rendre plus plus palpable, plus manifeste, j'aurais envie de dire, à la conscience des fidèles, cette dimension cosmique, parce que je crois que le rite, précisément, qui est un autre mode de connaissance symbolique, qui, qui, qui permet de, de mobiliser d'autres parties de l'être, peut être extrêmement porteur, inspirateur et mobilisateur. Voilà pour la partie résonance. Pour la partie dément, alors c'est vrai que Fabien a dit euh, qu y a, que ce n'était pas possible d'être exhaustif. Et puis c'est vrai que, quand même, c'est une somme, hein, voyez, il est quand même assez, assez, assez épais, euh, et que ben, c'est tout le problème des sommes, c'est-à-dire qu'en fait, on voit d'autant plus ce qui manque, parce que c'est très très riche. Alors, alors, par rapport à ça, euh, c'est bien de rappeler, et le livre le rappelle, que laudato aussi n'est pas une encyclique sur la sauvegarde de la création, uniquement, mais que c'est bien plus une encyclique qui promeut un véritable changement de paradigme. Ce que pape François appelle une révolution culturelle audacieuse. Et que, évidemment, un des, éléments, un des éléments clés de cette révolution culturelle, de ce changement de paradigme, c'est non seulement le changement de regard sur la création, et ça va que le livre est très centré sur la théologie de la création, mais c'est aussi, évidemment, le changement de regard sur la place, la juste place de l'être humain par rapport à la création. Alors, cette, cette, cette question de la place de l'être humain dans la création, elle est présente dans tout le livre, et elle, est, elle est présente, j'aurais presque envie de dire, alors, de manière plus ou moins prononcée, les textes sur l'animal, la technique, euh, chez Littegarde, etc. Mais en fait, il n'y a pas véritablement, et ça c'est ce qui m'a manqué finalement en relisant le livre pour ce colloque, il n'y a pas véritablement un chapitre qui traiterait de l'anthropologie et de cette relation, j'aurais presque envie de dire, d'une manière synthétique, reprenant d'une manière critique les différentes postures qui apparaissent dans le livre, parce qu'on a toute une série de postures, microcosme, macrocosme, on a l'intendant, on a le jardinier, enfin, il y en a toute une série de postures, d'une manière critique pour justement poser cet enjeu fondamental après l'in-white, qui est de comment on peut sortir d'un certain anthropocentrisme. Ça, en fait, à la relecture du livre, ça m'a un peu manqué, que finalement, cette question, elle soit avant tout, avant tout transversale. Et puis là, il y aurait vraiment... Je, je pose juste les questions, parce que voilà, il ne me reste que quelques minutes. Eh bien, c'est qu'il y a quand même, je j'aurais envie de dire presque dans l'inconscient de la théologie occidentale, mais d'ailleurs aussi en partie orthodoxe, orientale, mais qui apparaît très fort, en particulier chez Thomas d'Aquin, on a quand même cette vision, cette conception très hiérarchique de la création. Avec voyez, la grande échelle des êtres, avec l'être humain qui est au sommet, et puis finalement, euh, eh bien, tous les êtres qui sont à des échelles inférieures sont au service des êtres qui leur sont supérieurs dans cette échelle. Et là, eh bien, je crois qu'il que y a une vraie question qui est posée, est, euh, et auquel le livre ne répond pas, mais je pense que c'est une vraie question aujourd'hui, où on prend de plus en plus conscience des dimensions de conscience, même des plantes et des animaux, etc. Est-ce que les êtres autres qu'humains ont une relation direct avec Dieu est-ce qu'ils peuvent participer de ce processus de transfiguration de l'humanisation par eux-mêmes ou est-ce qu'ils ne peuvent le faire réaliser leur potentiel d'humanisation et donc leur relation à Dieu uniquement à travers la médiation de l'être humain Là, je crois qu'il y a une vraie une vraie question qui mériterait un qui mériterait le développement théologique très très très intéressant et puis la deuxième question n'est pas non plus évoqué dans le livre, en lien avec ça, c'est toute la question de l'eschatologie. L'eschatologie, c'est-à-dire les fins dernières, c'est-à-dire la parousie, c'est-à-dire voilà, la résurrection finale. Alors là, on a vraiment aussi deux grandes traditions qui existent depuis les Pères, et jusqu'en Occident, et dans toute cette période qui est évoquée dans le livre. On a vraiment une tradition où d'ailleurs on retrouve Thomas d'Aquin, où on retrouve Basile le Grand, où on retrouve Hildegard de Bingen, etc. pour qui les êtres non rationnels, c'est-à-dire autres qu'humains ou les anges, ne participent pas à la résurrection finale. Et puis vous avez toute une autre tradition, Irénée de Lyon, Maxime le Confesseur, etc. pour qui, oui, tous les êtres participeront à la résurrection finale. Voilà, donc on a une espèce de dans un cas, une, presque une forme d'asymétrie entre une théologie de la création et une théologie de la résurrection. Et de l'autre côté, on a pour moi une parfaite symétrie. Je pose ça parce que je pense que ça peut être des, des, des pistes théologiques intéressantes. Et puis, euh, j'ai pas le temps de développer, mais c'est vrai qu'aussi euh, la question de l'intendance, parce que c'est quand même l'intendance, jeunesse de 15, l'être humain qui est, euh, en fait, voilà, euh, qui est appelé à, à cultiver et garder le jardin, « Le jardin de la terre eh », euh, voilà, qui est quand même un petit peu le, le verset euh, caractéristique de euh, la posture euh, aujourd'hui euh, de l'écologie chrétienne. Euh, le pape François le, le souligne, ça apparaît à plusieurs endroits dans le livre. Euh, le pape François d'ailleurs parle de l'être humain comme administrateur responsable, euh, qu'il fait d'ailleurs justement en réponse par rapport à l'être humain prédateur et dominateur. Alors je crois que là, il y aurait aussi toute une en fait, approche un peu critique de cette notion d'intendance à faire, en particulier quand on parle d'administration, parce que je pense que euh, en fait c'est une notion qui n'est pas dénuée d'ambiguïté, et euh, qu'on peut tout à fait être dans une intendance, mais que cette intendance, pour moi, ne permet pas en soi de véritablement sortir d'un certain cadre économique utilitariste, euh, qui a été en fait le, le, le paradigme dominant en Occident, ça peut rester très anthropocentrique, très hiérarchique, la nature peut rester simplement un stock de ressources. Voilà. Donc je crois qu'il y a là, il y vraiment aussi toute une critique à faire de cette notion des tendances, et des pistes sont données dans le livre, j'aurais envie de dire, à travers la vision du jardinier. Le jardinier met le jardinier à l'image du Christ, c'est-à-dire en fait, c'est une tendance pour qu'elle soit véritablement euh, écologique, éco-spirituelle, doit veiller à un certain nombre de critères. Et bien le Christ, l'Évangile, nous donne ces critères, des critères de service, des critères d'humilité et euh, d'amour, et puis de kénose, de non-puissance, précisément où on va justement être dans une posture d'humilité. Pour terminer, il me reste trois minutes, je vais y arriver, quelques ouvertures. Alors, ce livre, comme je disais, c'est formidable qu'il existe, c'est une... Vraiment excellente base, je pense que c'est un livre nécessaire, mais pas suffisant. Et pour moi, c'est je le vois plutôt comme une forme de socle à partir duquel on va pouvoir prendre son élan. Voilà, c'est un socle solide, et puis à partir de là, on a un pied, et à partir de là, on est appelé à prendre son élan, et donc à aller au-delà et à aller plus loin. On ne peut pas en rester là. Et pourquoi et bien Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a un immense enjeu, euh, en particulier, qui est posé à la tradition chrétienne par les, les questions climatiques, les questions écologiques à l'heure de l'anthropocène, et qui est véritablement d'arriver à tenir un discours, à tenir une parole théologique, spirituelle, qui soit à la mesure de ces enjeux, et qui puisse être, et c'est ça le grand défi, à la fois reçu à l'intérieur de l'Église, mais aussi reçu à l'extérieur de l'Église. Et pour ça, eh bien, il faut effectivement, et le livre donne les éléments pour ça, que ça s'inscrive dans une continuité, une continuité substantielle, c'est-à-dire une continuité donc sans rupture, avec un véritable ancrage, ancrage critique, mais en même temps, ça doit être une continuité novatrice, ça doit être une continuité qui n'est pas simplement répétition, une continuité audacieuse, une continuité de créativité. Et par rapport à ça, eh bien, il y a différents éléments qui apparaissent dans le livre, et j'aimerais juste y mentionner comme vraiment ouverture finale. Eh bien, pour aller plus loin, pour faire ce pas de plus, une première piste, ce serait vraiment, et c'est super parce que Bastien, Fabien, finalement, il a, il a proposé déjà deux nouveaux livres pour la collection, mais un de ceux-là, ce serait de faire la synthèse de toute cette théologie de l'écologie dont tu as parlé. C'est-à-dire d'arriver, qui s'est souvent d'ailleurs développé, non seulement dans le monde communique, mais un peu aussi en marge de la tradition chrétienne. Je pense à des figures comme Matthew Fox, comme Thomas Berry, comme toute la théologie du process, comme tout l'écoféminisme, qui pose plein plein de questions. Et je crois qu'il y a un vrai travail à faire pour dire, mais comment intégrer avec discernement le meilleur de cette tradition pour pouvoir venir nourrir, notre réflexion et, et, et notre, notre, notre cheminement éco-spirituel. Deuxième élément, euh, très fort en particulier dans le texte sur euh, Taylor de Chardin, cela ne peut être qu'une approche transdisciplinaire, en dialogue, non seulement avec la science, non seulement au plan humanique, mais avec les autres traditions de, de sagesse, parce que tout est lié, ça concerne tout le monde, on n'y arrivera pas tout seul, et donc ça veut dire transdisciplinarité, ça veut dire dialogue. Ça veut dire dialogue. Et dialogue, ça ne veut pas juste dire, voilà, on est côte à côte, puis on, on exprime nos belles traditions etc. d'une manière juxtaposée. Non, ça veut dire dialogue. On est ouvert, on est capable de se mettre en question en fonction de la parole de l'autre, et c'est une forme de fécondation mutuelle, quitte à ce que ça nous fasse sortir d'un certain nombre de cadres et de notre zone de confort. Et là, je pense que toutes ces autres traditions de sagesse auxquelles d'ailleurs a aussi euh, rend, rend hommage euh, et en particulier tous les peuples premiers, etc., et bien, je crois qu'ils ont beaucoup aussi à nous apporter par rapport à ça. Et puis, je dirais, dernier point pour terminer, c'est qu'on a besoin dans l'Église, on a besoin de lieux, de lieux d'inspiration, on a besoin donc, presque de, de laboratoires, de lieux d'expérimentation. Ça peut être des communautés monastiques, ça peut être des communautés paroissiales, ça peut être des communautés aussi laïques, non religieuses, mais vraiment des lieux laboratoires où justement s'expérimentent ce nouvelle manière d'être et de vivre ensemble avec la nature, avec toute la création, avec tous les êtres autres qu'humains, et en fait, justement, une autre manière d'habiter la Terre. Et je crois que ces lieux-là, ces lieux-là, eh qui seraient en fait vraiment véritablement des lieux de mise en œuvre de la date aussi, de l'écologie intégrale, on en a absolument besoin. Et je pense qu'il y a un chapitre qui est, qui est consacré aux communautés monastiques, et bien que, certes, il y a là des éléments potentiels qui sont hyper importants, il y a des choses qui se font, mais on peut encore aller beaucoup plus loin, et surtout, il faut encore que beaucoup plus de communautés s'y mettent. Et là, je termine par une petite page de publicité, c'est que va sortir dans la collection un livre de Christine Christophe Lardet, qui s'appelle « Sur la terre comme au ciel », et qui va présenter toute une série de communautés spirituelles engagées en écologie. Merci de votre attention. Euh, donc Je vous propose de, de réagir, d'interagir avec, euh, avec Michel Maxime, même euh, des intervenants qui, qui veulent déjà commencer à mettre leur sel s'ils ne sont pas d'accord avec tel ou tel point d'interprétation. Oui, euh, je souhaiterais, s'il vous plaît, que vous redonniez une définition du panantéisme et ensuite... De situer dans l'histoire des idées. Merci. Alors, pour la situation dans de l'histoire des idées, je l'ai pas bien la compris. De... Pour la définition, ben, si vous prenez le, le mot, le mot pananthéisme, vous avez ces trois, en fait, si on décompose le mot, euh, on a pan, donc c'est du grec, pan, tout, m, en, en, théos, tout en Dieu. Et puis, on l'entend aussi par tout en Dieu et Dieu en tout. Et euh, voilà, ça c'est peut-être la définition la, la plus simple. Euh, Grégoire Palamas, qui, qui, comme je disais dans la tradition orthodoxe au XIVe siècle, a une certaine manière synthétisé toute cette tradition, il parlait de euh, « Dieu est dans l'univers, l'univers est en Dieu ». Et puis, euh, vous avez bah, le pape François qui dit à un moment donné « L'univers se déploie en Dieu qui le remplit tout entier ». Voilà, c'est un petit peu cette, cette, cette double idée. Et... Euh, alors, justement, c'est quelque chose, bah, comme je l'ai dit, que je trouve très, très intéressant, parce que d'abord, bah, ça permet quand même de maintenir cette distinction, qu'on dit, voilà, distinction ontologique, c'est-à-dire qu'en fait, euh, voilà, je vois un arbre, et bien en fait, effectivement, je ne peux pas, ce serait du panthéisme, je ne peux pas dire que cet arbre est Dieu, qu'il est d'essence divine. Si est d'essence divine, bah, voilà, et, du coup, il ne se corromprait pas, il ne mourrait pas, etc. Mais... Après, je peux dire dans une perspective théophanique, ben voilà cet arbre, il est, la, il est la création de Dieu, donc il est le reflet de sa bonté, de sa beauté, etc. On dirait aujourd'hui de son intelligence, on parle beaucoup de l'intelligence des arbres. Et puis, le parentéliste va dire, mais c'est encore plus profond que ça, c'est-à-dire que d'une manière mystérique, et, et c'est là où on ne peut pas non plus toujours tout définir, Dieu est présent dans cet arbre, l'esprit est présent dans cet arbre comme il est présent dans toute, la, dans toute la création. Alors sur les origines, euh, peut-être tu peux dire, euh, tu peux dire euh, deux mots. Tu, tu refais d'ailleurs toute l'histoire du euh, euh, 19e siècle. Que je te donne la parole. Justement, à la page 172, tu suis refaite pour que ce mot vient de l'allemand Karl Christian Friedrich Krause, euh, disciple de Hegel. En, 1900, en 1829, et c'est un, un concept qui en fait euh, vise à articuler à la fois la transcendance de Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu est autre que la création, et l'immanence de Dieu, comme le vient de le dire Michel Maxime, que Dieu habite euh, sa création et est présent à l'intérieur d'eux. Et euh, en théologie chrétienne, c'est un courant en particulier euh, enfin qui, euh, qui est réactivé en Occident par euh, l'anglican Aubrey Moore dans le dialogue avec la théorie de l'évolution. Et ensuite, euh, c'est un concept qui s'élargit en philosophie et en théologie par l'influence de la philosophie du process, la, la philosophie d'Alfred North Whitehead, philosophie de la nature et métaphysique américaine, et qui va à partir de là vraiment diffuser en théologie chrétienne dans les années, à partir des années 60-70, voilà. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est de la fois Dieu transcendant dans son immanence et immanent dans sa transcendance. Et ça permet de nouveau, je dirais que ça aide à dépasser finalement une pensée très dualiste des choses, une pensée de la séparation, et de pouvoir tenir ensemble des choses qui comme ça peuvent apparaître un peu contradictoires, mais comme disait Gailloir Palamas, la grande théologie, elle est par définition antinomique et paradoxale, c'est-à-dire qu'elle dit une chose et son contraire. Isabelle Oui, euh, euh, Isabelle Roussel. Euh, voilà, déjà, je tiens à vous faire part d'une expérience de lectrice que je me suis euh, empressée de, de communiquer à Fabien. Euh, quand j'ai eu le livre Entre les mains, je l'ai vraiment lu comme un roman, et donc j'incite tous ceux qui n'ont pas encore lu à faire comme moi, ça se l'est très bien, et j'en profite pour féliciter la plume unificatrice qui fait que justement on n'a pas une juxtaposition de contributions comme on a l'habitude de le voir dans le milieu scientifique où on, on, on remet dans un livre toutes les contributions d'un colloque et puis voilà, là, il y a vraiment un, eu un effort de, de rédaction de la création, d'abord si on a été créé homme et femme, il y a une raison et puis on retrouve aussi avec la place de la femme euh, toute une progression vers... Euh, euh, l'abandon d'une domination euh, du mal blanc, etc. Et ça fait partie de toute une autre vision à laquelle peut-être la Vierge n'est pas complètement absente et là, les orthodoxes sont euh, bien placés pour nous. Alors là, on, on, on, on peut-être juste une, une réaction par rapport à ça. D'abord, merci de cette question, parce que je pense que c'est effectivement essentiel. Il m'était arrivé quand euh, euh, l'encyclique est sorti, j'avais été interviewé par un journaliste de la vie, puis alors il m'avait demandé, j'avais dit tout ce que je pensais de bien l'encyclique, puis j'avais aussi dit pour moi ce qu'il était des manques, il y avait la question de l'animal, il y avait la question nucléaire, il y avait la question du jeu, Mais il y avait notamment la question de l'absence de la dimension féminine. Et alors il avait d'ailleurs repris que ces aspects-là. Euh. Mais, mais c'est vrai que je pense que c'est relativement, c'est vraiment absent, mais je, mais je pense que c'est aussi le reflet de toute cette de toute cette tradition, et je parlais justement de l'écoféminisme, et je crois que c'est pour ça que j'invite vraiment à sortir des cadres, oui, il y a, il y a vraiment toute cette dimension d'une spiritualité, d'une sensibilité, alors on n'est pas là une affaire simplement homme-femme, c'est vraiment aussi du, du féminin et du masculin, alors c'est vraiment, des, des, on pourrait dire presque, des, des, grands des, des grands archétypes, si vous voulez, et je crois que, aujourd'hui, la sensibilité euh, éco-spirituelle, euh, ou en éco-psychologie, puisque je, je travaille aussi par un poids là-dessus, de, de dire que tout ce paradigme de la modernité occidentale qui détruit la, la, la, la planète est un paradigme en fait, hyper masculin, marqué par une, par une culture patriarcale, d'ailleurs, qui, qui, qui imprègne aussi toute l'histoire de l'Église. Hein, et qu'on a vraiment, c'est un peu comme le yin et on a vraiment aujourd'hui à retrouver, ce n'est veut pas dire qu'on qu qu doit, doit inverser, puis avoir une domination du féminin sur le masculin, mais retrouver un équilibre entre les deux, vraiment comme une espèce de danse entre les deux, mais vraiment on doit revaloriser absolument toutes ces dimensions du féminin, et je crois qu'en réalité, le Christ, euh, comme, comme personne, comme sensibilité, a une extraordinaire sensibilité féminine qu'on qu ne met pas suffisamment en, en avant. Alors après, oui, la mère de, la mère de Dieu, la Théotokos, Marie, euh, alors là, il y aurait vraiment tout un, tout un développement à faire. Bon, effectivement, en tradition orthodoxe, on souligne bien que, que Marie, eh bien, elle, est, euh, elle est finalement euh, dans, euh, dans le genre humain, c'est à travers une femme euh, que euh, le verbe s'incarne. Hein, et puis il y a ce « oui », et puis il y a voilà, toute cette attitude d'humilité, euh, de de, kénose, de voilà. Et je crois qu'on on pourrait, on pourrait effectivement... Euh, alors, je pense que c'est à faire, je n'ai pas encore beaucoup travaillé ça, euh, mais je crois qu'il y aurait, oui, euh, certainement, à faire tout un travail sur, euh, euh, au fond, une spiritualité ou une théologie, d'écologie chrétienne à travers la figure de Marie. Et puis on pourrait faire des liens aussi d'ailleurs avec... Euh, des, des, des grandes figures du féminin dans la Bible, comme la sagesse, par exemple, euh, où il y a des, des, des, des textes extraordinaires, justement. Euh, voilà. Donc oui, alors ça, c'est vraiment une piste à, à, à développer. Mais je dirais que, curieusement, quand bien même la tradition orthodoxe a tout un, un culte euh, très très fort à, à Marie, eh bien, dans les textes sur l'écologie, euh, ces dimensions-là sont pas véritablement euh, développées. Alors comme nous sommes... Pratiquement à l'heure. Une dernière question, monsieur. Elle met la, enfin, la, levez la main. Euh, Merci d'avoir... Quand vous dites que Christ a les qualités féminines, je pense à la pensée intuitive qui est en particulier incarnée oui, pas est de parlez, parlez bien, de fort, de parlez alors, bien alors, fort, parlez bien mais, fort. Euh, je, je voulais vous demander euh, sur le panenthéisme. Merci d'avoir expliqué de façon très claire. Est-ce que ça dépend d'une certaine façon retraduit par la pensée de Taillard à travers son point oméga Alors, pour répondre de manière pertinente, euh, peut-être que je... <rire> on a vraiment le spécialiste de, de, de, de Teilhard. Est-ce que tu veux dire un mot, Jean-Jacques Parce faudra dire un mot, mais ce sera beaucoup plus pertinent que tu pourrais. Non, je ne suis pas sûr qu'effectivement on puisse faire ce genre de, de simulation. Parce que je pense que Teilhard était euh, sur une vision trajective de la ah. que en fait, Le point oméga, c'est un attracteur. Ah. Et donc, en fait, ce point oméga, c'est pas du tout un état de, on va dire, de réalisation, c'est un attracteur, c'est-à-dire que c'est un point vers lequel temps, au fond, le, le, le cosmos est, et à travers, au fond, le Christ qui est, qui est, qui est, qui est, qui est le, le moteur de cette dynamique vers euh, une sorte de, de divinisation, en temps. Fait, et donc, euh, l'évolution étant la dynamique, on va dire, euh, qui permet d'aller vers, euh, au fond, euh, en, en, en, je pense, la, la, la montée en spiritualisation le, de, de l'homme. Paradoxalement, l'évolution est le moteur qui fait que l'homme va vers, euh, au fond, euh, de sa de spiritualisation. Parce que le point Oméga est celui qui, au euh, fond, renvoie euh, au fond la... Alors peut-être juste en complément avec ça, pour alors faire le point avec le panenthéisme, j'ai parlé de la théologie des énergies divines, mais il y a aussi toute la théologie qui a été développée par Saint-Maxime le Confesseur, 7e siècle, la théologie de Diantin, qui est la théologie des Logos. Et la théologie Logos, c'est que le, le verbe, le verbe le créateur, le Logos, va en fait, dans, chaque créature porte une empreinte de ce Logos créateur, qui le définit vraiment dans sa raison d'être profonde. C'est comme son ADN spirituel. Et dans cet ADN spirituel est inscrite, en fait, cette finalité de transfiguration. Comme au fond, on pourrait presque dire alors euh, une forme d'image, d'idée, volonté divine, Christ, qui est à l'intérieur et qui est en fait une forme d'un un appel à la crucification. Donc là, je pense qu'on pourrait faire un pont entre la vision de Tyler attracteur et le fait qu'en réalité cette finalité elle est déjà inscrite au plus profond de l'être comme définissant son ADN spirituel. Merci.